Good morning, allez-y, donnez-y, aujourd'hui le lunich mat, Mouri Verbich Mouel, Ben Avram Mordechai, Ben Itzrak, Ben David Ben Fortu, Damazal Fritna, Avram Norbert Ben Fortu, Damazal Fritna, et Dvorah Batester. Alors, si vous souhaitez, vos idées d'une prochaine étude de Mishna, contactez les 5 minutes éternelles. Nous, nous sommes tous les autres, Zain, Mishna Yod, Ve Eilou, Kofin, Chekofin, autour des Roxy. Moukechrine, ou Bal Polypus, Bamé Kamet, Bamé Tzaref, Ne Babursi, Ben Shayoubam, Ad Shélo, Nisou, ובין מי שניסעו נולדו, ועל כולן אמר רבי מאיר אף על פי שהתנעימה, יכולה שתאמר, סבורה, אני, סועה שאני יכולה לקבל, ועכשיו אין היא יכולה לקבל. ואחר חאמים אומרים, מקבלת אי על קורחה, חוץ ממוקה שחין, מפני שממקתו, מעשה בצידון בבורסי אחד שמת, והיה לו אך בורסי, on commence à, dans notre Mishnah, voir que maintenant, tels sont les moumines sur lesquelles on va forcer les moumines, c'est-à-dire les défauts du mari, sur lesquels on va le forcer à divorcer sa femme et à lui donner l'actuva, c'est-à-dire c'est la femme elle réclame, C'est la femme elle est prête à accepter, on va en général lui, acc lui, lui accorder, sauf un cas, on verra la fin de la Mishnah, en tout cas on va découvrir maintenant toutes sortes de problèmes. Euh, maladie, on va dire, euh, ou même de conduite, même, où on va forcer le mari à divorcer et à donner la à sa femme. Premièrement, moquer Shrine, celui qui est frappé de Shrine, comme les ulcères, dans, dans, je ne sais pas pourquoi c'est veut les ulcères, en fait, c'est une sorte de lèpre, plutôt. D'accord Et donc là, il, euh, si la femme elle dit « je ne peux pas vivre avec ça à la maison », on va le forcer à divorcer et à lui donner la de même aussi au bal polypus. Alors, bal polypus, c'est compliqué. Je ne sais pas c'est quoi, ils rapportent tous l'odeur du nez. Moi je ne sais pas c'est quoi une odeur du nez, je sais qu'on respire avec le nez, qu'on renifle avec le nez. Je ne sais pas que le nez il fait des odeurs, j'ai du mal à comprendre. Il y a un type qui dit quelque chose d'original, il joue avec le mot pelipus, ça vous rappelle quelque chose Polypus, épilepsie. Il explique qu'on parle, c'est la maladie de Nifé, de l'épilepsie, justement. Épilepsie en Yiddish. Dainou Cholinophel. Mekamets, c'est celui qui ramasse les crottes de chien. C'est un travail, vous allez me dire, à quoi ça sert dans la vie. Ben, figurez-vous que pour travailler les peaux du tanneur, on utilise justement les, euh, les matières fécales du chien. C'est même un mérite qu'on donne au chien, en fait, grâce à. Parce qu'il n'a pas aboyé quand on est sorti d'Egypte. Alors qu'on utilisera. Euh, on l'utilisera dans il est rapporté dans la lacha, spécialement pour ça qu'il faut. Um. Et à part ça aussi, vers le médecin Alors médecin Nechoshet, littéralement c'est celui qui fait du qui soude le cuivre. Mais en réalité le Rachid explique c'est un mineur. Il va extraire le, de la mine dans la terre et je ne sais pas pourquoi il dégage des odeurs nous profondément ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le fait d'être en transpirant constamment dans la terre. Peut-être part par ça, ils n'avaient pas de douche tous les jours pour se laver non plus, je, sais, je suppose. De même aussi, il y avait la boursie. Le boursie, c'est le qui on l'appelle aussi. C'est le tanner, justement. Il y a là, est des odeurs très fortes. Et dans tous ces cas de figure, la méchante le précise. « Ben chez ad Shelo Nisu que ses défauts étaient présents avant qu'il se marie, Ou « ben miche bien même si, après mariage, ils sont nés. Soit. En réalité, euh, on parle la sœur, est venue me préciser, tu sais, tous les cas que je t'ai précisé, on parle, que ce soit dans le cas où quelqu'un, il n'avait pas cette maladie, il n'était pas lépreux avant de se marier, après, il est devenu lépreux, la femme, elle peut dire, je divorce, je ne peux plus rester, je ne peux plus supporter. et même pire que ça, même si elle avait déjà cette lettre avant de se marier, une fois qu'il s'est marié, la femme se plaint, elle dit, je ne peux pas supporter. D'accord, ça m'a même rapporté la recherche précédente, il me semble que c'était, on avait parlé de ça aussi je ne sais plus. C'est important, la gamme, c'est sûr. Un membre en moins aussi, c'est la même chose. Dans tous ces cas de figure, Valkolan Amar Surtout les cas de figure, il a dit Abimeur, Afal Picheit Na'imar, Yicholechet Omar, Kesevuraiti, Shani Yicholel le Kabel, Barsha Yicholel le Kabel. Abimeur, on dit dans tous ces cas de figure, on a parlé d'un cas encore supplémentaire. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'un cas où, le défaut fois, il est né ensuite, ou même s'il était là, que la femme l'a vu, qu'elle a cru qu'elle l'avait été. Mais même mieux que ça, même s'il a posé la condition en lui disant « écoute-moi, tu veux te marier avec moi, tu trouves mes yeux ils sont beaux, mais sache que moi je suis un tanneur, je pue, je sens mauvais. » Et c'est le truc, elle dit « je pour tes yeux je ferai tout. » Et après on se marie, et après euh, trois semaines, un hein, mois, elle n'en peut plus. Après je lui dis « mais on a posé la condition, maintenant tu me demandes que je te paye une tuba ben, je ne peux pas te payer une tuba moi, on a, on a convenu que je te marie avec Alda Atken. » C'est sur, sur les données de base, moi je suis un tanneur, je, je, je, c'est mon odeur. Et bien Rabbi Meir te dit si, même si elle a fait, ils ont fait la condition explicite, malgré tout elle peut dire que euh, je pensais que je pouvais accepter, et puis finalement, -e -ni khol -kabel. et maintenant je n'arrive plus à supporter cette odeur. Tandis que Rabbi vont nous dire, non, mais Kabel si elle a fait la condition, elle est obligée d'accepter. Sauf un cas de figure, le mukeshrin, c'est le fameux, là qu'on avait vu, le lépreux. Parce que, m'ipnèche et m'emakatou. Parce que, Memakatu, manamek Bessau, c'est la gangrène, c'est le, le, je sais pas, c'est pas le même lèpre qu'à notre époque, je sais pas exactement c'est quoi ton maladie, qui faisait en fait que le corps s'affaiblissait tellement, que si jamais, quand on fait le entretenir des rapports, ça affaiblit le corps, ouais, ça a eu juste des cochotes, et, et du coup, chez lui, ça va faire qu'il va perdre des membres, à la longue Il va falloir lui amputer des membres. Donc là, on va le forcer, on va les forcer, même si elle, elle veut accepter, elle veut rester avec lui, et lui, il veut rester comme ça, on ne va pas les laisser, on va le forcer à divorcer. Mais bah, Mishnah continue maintenant avec deux petites histoires. Euh, une histoire, en fait, Mais Ben, bah, Il y avait une histoire avec, dans la ville de Sidon. Ben Boursi qui avait un frère, un, un, un, une personne qui était un boursi, qui était un tanneur, qui quand il est décédé, il avait un frère qui était aussi, aussi tanneur. Ils avaient deux frères, en fait. Il deux deux frères tanneurs. Il était marié avec une femme, il est décédé sans enfant. Maintenant, la femme, elle a vécu, maintenant, imaginez, ça faisait trois ans, ils étaient très heureux et très bien ensemble. Elle supportait l'odeur. Et ensuite, quoi quand maintenant, son frère, elle est, son mari elle est décédé sans enfant, sans lui laisser d'enfants, elle a dû faire le hivou, e elle devait faire le e avec le frère. Et là, elle a dit, et là, elle a dit, non, euh, oh. mais Amour, sur ça, ils ont rétorqué, ils ont dit, attention, elle est en droit de prétendre que, avec ton frère, ouais, j'étais prêt à accepter, moi, il était tellement gentil, avec ses beaux yeux, que je pouvais en accepter la bonne odeur, mais toi, désolé, pour toi, je ne peux pas recevoir, je ne peux pas encaisser cette odeur, je n'arrive pas à la supporter, donc je n'ai pas, pas envie de me marier avec toi. Elle a droit de refuser, c'est une, une ta'ana, c'est un, une, une affirmation qu'on va qu vénérer au Bédiin, qu'elle est, elle est, elle a, elle a une force de, de, de prétendre comme ça, d'accord voilà, c'est tout pour aujourd'hui, cette l'impression d'être là, c'est la tout, c'est là.